Euh, bonjour, on vient euh, repartage euh, la tasse scout et je voudrais que euh, tu te présentes pour euh, ton projet. Ouais, et ben moi c'est Germain, je suis adhérent aux éclairoses éclaireurs de France euh, à Rennes et je viens faire du pain ici euh, depuis trois ans au Hameau de Bécourt, donc le Centre National des EEDF. Et euh, là depuis huit mois je suis en service civique euh, aux éclés pour monter un projet de boulangerie mobile et pédagogique. D'accord, donc euh, le projet de boulangerie mobile, c'est quoi exactement Les objectifs qui sont un peu détaillés dans le sous-titre de boulangerie mobile et pédagogique, l'idée c'est d'avoir une autonomie de production euh, pour faire du pain euh, sur euh, les plans d'été, les rassemblements, euh, et euh, dans, dans de l'interasso, ou alors euh, sur des événements, euh, des fêtes euh, du mouvement, et en plus de euh, transmettre euh, le savoir-faire du pain et de la boulange euh, aux jeunes et aux adultes euh, au sein de l'association. Et la partie mobile, tu n'en euh, as parlé ah C'est vrai, je n'ai pas parlé de la partie mobile. <rire> et bien, la partie mobile, c'est que en fait, le four, on l'a fait en autoconstruction avec une coopérative paysanne qui s'appelle l'Atelier Paysan et il est monté sur une remorque. Mm -hmm. Et euh, donc, autant toute l'année, il va être basé euh, au hameau de Bécourt, mais euh, l'idée c'est qu'il puisse circuler euh, potentiellement dans toute la France, au moins déjà dans le sud de la France. Mm -hmm. Donc c'est un gros four métal qui fait à peu près 600 kg. Et euh, qui peut euh, produire jusqu'à 30 kg de pain. Mmh. Et on peut faire plusieurs fournées dans la journée. Et euh, l'idée, c'est qu'il euh, y a juste besoin d'avoir un, un véhicule ouais. tracteur, euh, qui, euh, une, qui, une auto qui... ou un camion, pour pouvoir transporter euh, la remorque et, et le fournil. On va retirer pratiquement une tonne de matériel. Oui, c'est ça. Les échanges avec des jeunes, c'est que des adultes qui fabriquent le pain, comment ça se passe Eh ben en fait, on fait les deux. Quand on fait des fournées, on propose à des aînés à, des, à partir de 15 ans euh, de venir faire le pain avec nous. Donc euh, Sur une fournée, ça, ça dure 7 heures à peu près. Donc euh, Entre le moment où on pétrit et le moment où on défend le pain, euh, il y en a pour 7 heures. Et on leur propose de faire ça. Et en plus, les jours où on ne fait pas de fournée, euh, on propose des ateliers euh, à chaque tranche d'âge. Donc euh, Pour les 6-8 ans, pour les 8-11 ans et les 11-15 ans dans l'association. Et euh, c'est des ateliers de 2 heures où euh, ils vont pétrir, euh, façonner... Euh, euh, leur pain. Alors soit on fait des petits pains pour goûter, soit on prépare les pâtons de pizza, euh, soit on fait de la brioche. On, on voit avec leurs le responsables, euh, leurs chefs, euh, ce qu'ils veulent et faire. Et donc on peut nourrir un camp euh, tout, tout au long d'un camp euh, Je crois que l'année dernière vous avez eu une, une expérience Oui, oui, bah en vrai on n'a pas beaucoup de limites de production, même plutôt, c'est plus intéressant vu notre fonctionnement de produire des gros volumes. L'année dernière c'était le rassemblement régional des éclaireurs de Midi-Pyrénées et il y avait plus de 900 jeunes présents sur le terrain et on était une équipe de 6 boulangers boulangères issus de l'association à faire du pain mm -hmm. et en tout, en 3 semaines, on a produit plus de tonne tonnes de pain et il y avait des jours où on faisait 325 kilos de pain dans la journée, donc ça faisait 11 fournées on commençait le matin tôt à 6 heures du matin et on finissait à 2 heures du mat' et <rire> c'était plaisant en les de gens adoraient le pain Ouais, ouais, bah, avez... des bons retours en fait aussi, dans l'aspect pédagogique, au-delà d'apprendre et de transmettre les, les gestes euh, autour du pain et les processus de fabrication, c'est qu'il y a un enjeu pédagogique sur euh, le fait d'éduquer au bout et euh, avec des bons produits, euh, les jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de manger euh, du pain au levain euh, semi-complet. Mm -hmm. Parce que du coup, ça a une petite particularité où c'est un peu acide, c'est un peu plus dense et plus nourrissant. Et en fait, tous les retours qu'on a jusque-là, on avait un peu peur au début, mais ils sont assez positifs euh, de la part des jeunes. Euh, ils aiment beaucoup le pain. Donc euh et donc, à chaque fois, vous cherchez des produits locaux, la farine, elle vient de... Ouais, de ben la farine, elle vient du coin. Là, donc on est, en, on est dans le sud d'Aveyron, et on prend la farine en Lozère, sur, sur le Cosse-Méjean. Euh, C'est un meunier qui s'est réinstallé il y a trois ans et qui fait euh, sa farine dans un moulin à vent, qui vient d'être euh, rénové. Et euh, que avec euh, du blé produit euh, sur, euh, sur le plateau du Cosme méjean euh, euh, donc, euh, on a l'agriculture biologique et entre autres des variétés anciennes. Et euh, donc, tout à l'heure, bon, j'ai aperçu plusieurs fabrications de types de pain. Vous en fabriquez euh, quel type de pain alors Alors, on fait du nature euh, semi-complet. Donc Ça va ça équivaut à de la T80 ou T110 euh, en fonction de la mouture. Et on produit aussi du pain aux graines. On va faire euh, de la brioche. Pour l'instant, la brioche, on la fait à la levure boulangère, mais on est en train d'expérimenter de, euh, pour la faire au levain. Et après, on propose aussi au groupe euh, en fonction de leur menu, euh, on fait des pains burgers. Euh, des cookies, euh, des pizzas. Mm -hmm. voilà. Donc ça on les accompagne aussi pour euh, la chauffe du four maçonné dans lequel on fait les pizzas. Et l'idée voilà. et c'est qu'on se base sur les ateliers qu'on fait avec les jeunes et comme ça le soir ils mangent le pain burger qu'ils ont pu faire ou euh, des pâtons de pizza. Et donc euh, après est-ce qu'il faut être, euh, avoir une formation particulière pour devenir boulanger euh, scout euh, dans un camp Alors pour devenir boulanger scout dans un camp euh, pas spécialement. En fait on peut faire du pain, euh, n'importe qui peut se mettre à faire du pain avec ses jeunes euh, sur son camp, pour commercialiser le pain, en revanche, il euh, faut être euh, titulaire de à minima d'un CAP, CAP en boulangerie. Donc mm -hmm. nous, c'est le cas dans le collectif, il y a des gens qui ont leur CAP en boulangerie, ce qui nous permettent de le faire euh, en tant que collectif de boulanger boulangère, mais la plupart d'entre nous, on est euh, amateurs, euh, sans formation, et on a appris, euh, dans, dans le cadre du scoutisme, euh, à faire du pain. Mm -hmm. Et euh, voilà, l'idée, c'est de le transmettre, et puis on gagne en autonomie sur nos camps euh, en termes d'alimentation. Et, et voilà, nous, on trouve ça intéressant en termes de vertu pédagogique, euh, euh, on a fait ça aussi un peu avec des, avec des louveteaux, de fabriquer son levain, l'entretenir sur tout le long du camp. Euh, C'est le petit animal de compagnie euh, vivant euh, euh, des louveteaux lutins. D'accord. Et euh, donc tout à l'heure tu parlais que les... ça pouvait être euh, mis sur d'autres groupes, euh, pas que les éclaireurs et les éclaireuses mmh. de France. Il euh, y a déjà des associations qui ont été contactées pour ce genre de projet de partage d'un four mobile parce que bon effectivement ça a dû coûter un certain Mmh. Comment, comment ça va se passer, s'il faut euh, réserver le ah, four Oui, et oui euh, alors le four, nous, il va être basé à Bécourt donc, tout le reste de l'année, et euh, ce qui a déjà été un peu décidé, c'est qu'il pouvait être emprunté par euh, d'autres collectifs, d'autres associations, euh, euh, du scoutisme ou non, mmh. euh, et on a tout un petit protocole d'utilisation du four, mais euh, le four, il est empruntable à prix libre, euh, donc les gens donnent euh, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent en fonction de, le, de leur événement, mais plutôt nous, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre à disposition et de mutualiser... Euh, euh, dans l'usage parce que c'est quand même une chance d'avoir euh, un outil mmh. comme ça et on n'a pas envie de le garder pour nous et le but c'est pas qu'il rouille au fond du terrain mmh. euh, et qu'il serve plus deux fois dans l'année donc euh, faut pas hésiter à nous contacter pour... Euh... D'accord et pas qu'à Bécourt parce que c'est mobile Voilà, on peut, euh, ça peut aller de Lyon à Toulouse, mmh. ça peut aller à Marseille, euh, remonter à Paris pourquoi pas mmh. euh. Pour ajouter ouais. un peu quelque chose sur le, la dimension euh, interassociative ouais. euh, donc Autant c'est un projet qui, est, qui a émergé au, au sein des éclaireuses et éclaireurs de France et, mais plutôt un des objectifs euh, secondaires alors, à moyen terme qu'on a, c'est de créer un peu un réseau de, de boulangers. boulanger en fait, là, des gens qui sont référents, qui seraient formés pour utiliser le four et assurer des, des fournées de, de pain de A à Z, et avoir un peu ce carnet d'adresse pour pouvoir, euh, pourquoi pas, avoir un réseau d'intervention. Pour euh, partager des expériences aussi. Voilà, oui, qu'on puisse arriver en fait sur un événement, pourquoi pas euh, aussi un de ces quatre euh, sur un jamboree ou euh, sur. Euh, juste des rassemblements d'autres associations où nous ça nous fait plaisir aussi de pouvoir venir sur d'autres événements du scoutisme français. Mais mm -hmm. euh, voilà, donc pas hésiter à nous contacter aussi pour euh, envoyer une adresse à amobec.gmail.com et puis nous on sera derrière euh, pour vrai. créer du réseau. Ça ouais. marche. Et eh je te remercie La toile scoute. La toile, scout.